Aujourd'hui, au collège de Perrières, commencent les élections présidentielles. Non, c'est la semaine des langues. Euh, ah, la semaine. Oui, la semaine des langues. <rires> the seven days. Day? okay alors qui êtes-vous je suis Claudine Quincane et j'enseigne ma langue au collège supérieur. Alors, hier, j'étais avec quelques collègues, on a animé le karaoke au langues. et en allemand, je fais une intervention dans chaque classe de sixième pour présenter la langue. Merci beaucoup oh, Quelle langue n'a que treize lettres dans son alphabet Oh mm -hmm. Difficile Un peu au prix, le gauchemien, mm -hmm. le hawaïen, le mongol ou l'indonésien mm -hmm. Ok, can you spell uh, happy um, H, A, double -P, P Can you spell uh, speak The speak, yeah? Speaking? Yeah. Uh, S -P. <coughs> <coughs> Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Malo de la cinquième euro. cest de la cinquième euh, Qu'avez-vous fait cette semaine? Nous avons euh, travaillé sur les animaux euh, légendaires. Et on a enregistré sur un fond vert pour après euh, mettre dans les casques. Alors, on va insérer une vidéo, euh, là, à 360. Donc, les oignons. On a épluché, il y Et là, vous avez 48 kg de kebab. Les lamelles de kebab. Ah, attends, on, va on va faire ça. chauffer demain matin et qui vous seront servis pour mettre dans le, le débat. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ben moi, je suis le chef des cuisines au Collège des Perrières, à Annonay. Qu'avez-vous fait de bon pour la semaine des langues Alors, on a fait quatre menus à thème, pour quatre continents différents. On a fait, euh, donc, lundi, le repas chinois, pour euh, ce qui représente un petit peu l'Asie. On a fait, euh, mardi, c'était l'Amérique du Sud, on a fait un repas mexicain. Aujourd'hui, on a fait un repas africain. Et demain, on va faire un menu euh, turc, un petit peu pour... Euh, pour l'Europe le, pour Quel est le menu turc Le menu turc, euh, c'est euh, kebab frites. Voilà. Quelle est la viande C'est de la viande de dinde. Qui sera dans le, dans le kebab, avec des oignons, de la salade, des tomates. Et puis de la sauce blanche, de la sauce pita, que vous mettrez. Et chacun se servira... Euh, Prendra ce qu'il veut pour mettre dans son kebab. Bonjour, qui êtes-vous Bonjour, euh, monsieur Peria, je suis professeur d'anglais, je suis euh, co-organisateur de la Semaine des Langues. D'accord. Que faites-vous pour euh, la Semaine des Langues Alors pour la Semaine des Langues, je m'occupe du club média et des 5e euros. Euh, on fait un reportage autour du projet, donc ce qu'on est en train de faire en ce moment. Euh, J'organisais aussi un atelier de réalité virtuelle, mais on a une panne euh, générale d'internet, donc ça ne marche pas. Voilà, ça a été, là on est vendredi, c'est le dernier jour, ça a été une bonne semaine à part pour ce petit incident technique. On a mangé des très bons menus à la cantine, j'ai adoré le menu d'aujourd'hui qui était un menu turc et aussi celui de mardi, menu mexicain. Désolé pour nos amis musulmans qui sont en plein ramadan, mais c'est vrai qu'au niveau cantine là, on a eu plein de saveurs, c'était vraiment super. Alors quel menu vous avez préféré pour la semaine des langues Menu turc C'était quoi turc qui est, qui est frites. Et les autres jours, il n'y a pas eu d'autres chose que vous avez bien aimé. Mexicain, Mexicain. Mexicain, c'est Je suis ouais, ouais, déjà Je suis Je suis Je Je suis euh, euh, ah Je